Bonjour Laure Marmilloux, pouvez-vous vous présenter Oui bonjour, donc je m'appelle Laure Marmilloux. Alors ce qui a marqué mon parcours professionnel comme infirmière, c'est d'avoir intégré progressivement un service de soins palliatifs alors que j'étais encore une jeune diplômée. Et j'ai découvert en faisant ce champ de l'activité médicale, cette approche soignante. Et puis, quelques années après, à mûri un projet de reprise d'études et je me suis orientée vers la philosophie. Là encore, sans bien connaître, mais j'en avais un attrait qui s'est confirmé. Et donc, j'ai poursuivi jusqu'à l'obtention d'un master tout en continuant à temps partiel mon activité. Ainsi maintenant, depuis environ une quinzaine d'années, je distribue cette activité professionnelle entre une activité clinique de terrain, et une activité de formation, que ce soit en formation initiale ou continue. J'expérimente que l'articulation possible entre la pratique du soin, l'implication dans ces enjeux, tels que je les vis, tels que je les perçois, et une réflexion sur ceci à partir de l'apport de la philosophie, est une véritable chance. Et c'est cela que j'ai à cœur de transmettre, notamment par le biais de l'écriture. Pourquoi ce livre ce livre est le prolongement et l'approfondissement d'un premier ouvrage paru en 2007 sous le titre « Soigner un choix d'humanité ». Alors ici, j'ai souhaité explorer ce que je pouvais formuler à propos de la réciprocité dans la relation de soins et de ses enjeux éthiques. Réciprocité qui n'est pas à entendre comme un donnant-donnant, comme une équivalence, mais plutôt comme l'expression d'une circulation entre donner le soin et recevoir de celui que l'on soigne ou encore l'expression d'un échange entre soignant et soigné à partir de la condition commune Alors il ne s'agit certes pas de dénier à la relation de soins sa structure asymétrique mais plutôt de refuser qu'elle devienne un alibi pour ne pas penser plus avant ce qui se joue humainement dans cette relation de soins et plus largement dans toute relation d'aide et puis dans le moment où nous sommes, il me semble plus qu'important que des soignants étayent leur pensée du soin à partir de l'axe de la relation. C'est la relation patient, mais aussi la relation famille, la relation aux autres professionnels, au sein d'une équipe. Tout cela devrait être aussi au centre d'une pensée sur le soin et force est de constater que ça ne l'est pas ou pas assez. Ce livre, comment l'avez-vous conçu il est le fruit d'une lente maturation, euh, sa matière brute a été une série de notes euh, écrites sur des carnets les jours où je rentrais chez moi avec dans la mémoire euh, une phrase l'année d'un échange, une rencontre euh, qui a marqué plus qu'une autre, euh, un événement heureux ou douloureux. Ainsi, sans proposer un livre témoignage, j'ai souhaité intégrer dans l'écriture un certain nombre de vignettes issues de ces carnets pour euh, proposer une réflexion qui appuie sa théorisation sur l'expérience et qui cherche à faire dialoguer ces deux pôles. Et puis ce qui a nourri aussi cette réflexion, ce sont un certain nombre de dialogues avec des équipes soignantes, avec euh, des médecins, dans des lieux divers, que ce soit à l'hôpital ou dans le champ médico-social, euh, tout cela à partir d'un poste d'infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. Et à travers ces différents dialogues, j'ai cherché à écouter la source souterraine qui alimente ces différents champs d'exercice. À qui s'adresse-t-il Ce livre s'adresse à tous ceux qui font profession du soin au sens large et qui portent la conviction, qui ont besoin d'être soutenus en celle ci que nos métiers ne se réduisent pas à faire des soins, faire des actes, faire du chiffre. Parce qu'ils sont bien plus que cela. Alors, Il s'adresse bien évidemment à tous les soignants paramédicaux, mais aussi aux médecins qui visent l'exercice d'une médecine objective, scientifique, mais sans que cela veuille dire qu'elles doivent être sans affect. Et enfin, il s'adresse à tous les citoyens qui vivent des valeurs du soin. Merci Laure pour cette présentation. Merci.